Trop nul pour écrire des chansons C'est vraiment ce que tu penses Alors, il faut qu'on en parle, il faut que je te partage quelque chose, que je t'explique pourquoi peut-être tu penses ça de toi et comment tu vas pouvoir déverrouiller ce blocage pour avancer dans tes projets d'écriture. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et je les aide aussi à écrire leurs chansons. Toutes les semaines, sur cette chaîne YouTube, tu trouveras une nouvelle vidéo sur la thématique. Alors, ce qui se passe, c'est que on a cette envie d'écrire et je te partage des choses que, voilà, que j'ai rencontrées à travers des, des élèves que j'ai pu accompagner. À leur début, il y a cette question de est-ce finalement, est-ce que ça vaut la peine que j'écris mes chansons J'aime bien chanter, c'est vrai. J'aime bien chanter les chansons des autres. En même temps, j'aimerais bien aussi chanter mes propres chansons. Mais bon, est-ce que je ne suis pas trop nul finalement pour les écrire Alors, certaines personnes vont oser commencer à à écrire un petit bout de texte, un couplet, deux couplets ou un embryon de, de chansons. Et puis en relisant, tu te dis oh, « Non, finalement, ça confirme bien ce que je pensais. Hein. C'est nul, je suis, je, suis, je suis trop nul pour écrire des chansons. » Ou alors, tu vas commencer par des petites mélodies, bricoler un, un petit truc au piano, un petit accompagnement. Tu enregistres ça, puis deux trois semaines après, tu réécoutes. Et là, pareil, même constat, tu te dis « Bon, non, franchement, ce n'est pas, pas, pas génial. » Le problème de ça, c'est que si tu laisses ton cerveau trop longtemps dans ce conditionnement de dire je suis trop nul pour, bah en réalité, tu trouveras jamais de solution parce que euh, c'est L'effort va être tué dans l'œuf dès le départ puisque tu vas commencer à écrire une phrase puis tu vas dire oh, de toute façon ça va être nul, donc pourquoi écrire la phrase Donc, j'écris même plus la phrase et du coup, ben, j'abandonne. Et en fait, les personnes, si tu veux, c'est un petit peu comme au loto, tu sais, on dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance, ben, pour écrire les chansons, c'est à peu près pareil. Si tu n'arrives pas à franchir le premier pas parce que tu te penses trop nul, tu pourras tu ne pourras pas, en fait, si tu veux, te donner le loisir de progresser là-dedans. Moi, dans les personnes que j'accompagne en coaching individuel sur cette thématique, alors évidemment, je suis là pour les accompagner semaine après semaine, euh, mais c'est vraiment cette question de, de doute qu'on lève au départ de manière à, à tenter, on dit, allez, on essaye et on jette des choses sur le papier et là, on arrive à débloquer pas mal de choses. Alors, je vais te partager aujourd'hui, je vais t'indiquer la raison principale qui, qui pourrait... Euh, euh, comment dire, qui pourrait donner lieu au fait que tu te trouves trop nul. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo, mets un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, ça c'est toi qui choisis. En tout cas, ça aide énormément au référencement euh, de cette vidéo. Alors, la raison pour laquelle euh, tu pourrais te retrouver trop nul, bah, en fait, on en arrive toujours à la même chose dans ce genre de cas, c'est la comparaison. C'est le fait de trop nul par rapport à. Imagine que personne n'ait jamais écrit de chanson, d'ailleurs, il y a un film comme ça assez rigolo. Je sais pas si tu connais, c'est un film où c'est un, un musicien, voilà, c'est pas un super musicien. Et en fait, il a... Euh, il a alors, je ne sais plus pourquoi, c'est après un accident, enfin, où il arrive dans un monde où personne ne connaît les Beatles. D'accord C'est-à-dire que c'est comme si les Beatles n'avaient jamais existé. Et donc, en fait, il chante une chanson des Beatles, et là, les gens lui disent, oh, mais c'est génial, ouais, wow, c'est trop bien, ta chanson, c'est incroyable. Et là, sur le coup, je dis, Bah oui, enfin, elle est pas de moi, c'est d'un groupe, et il s'aperçoit que personne ne connaît les Beatles. Et en fait, du coup, il construit une carrière, du coup en piquant les chansons des Beatles parce que personne ne connaît les chansons des Beatles. Et pourquoi je te partage ce, cette, cet exemple-là Parce qu'on en vient à la question de la comparaison. Le truc, c'est que, évidemment, tu apprécies des artistes. Évidemment, il y a des personnes qui chantent, qui écrivent des belles chansons qui t'ont peut-être certainement donné cette envie de toi-même écrire mais tu ne peux en aucun cas vouloir te comparer à ces personnes qui sont au bout du chemin, entre guillemets, c'est-à-dire que si elles sont visibles, elles ont réussi quelque part, et toi qui es au début du chemin. d'accord Ça, c'est pareil partout. Si tu vas au sport et que tu te compares aux champions olympiques, les champions olympiques sont au top de leur carrière. Si toi, tu démarres la natation, ben, si tu te compares aux champions olympiques, c'est le bon moyen de te rendre malheureux et de te sentir nul. d'accord Donc, cette comparaison, elle est vraiment problématique quand toi, tu te compares finalement à tous les artistes que tu vois là, qui sont sur la place et tu te dis ouais, « ben, Moi, ce que je fais, c'est pas aussi bien qu'eux. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que va fouiller un petit peu sur internet, va chercher leurs premières chansons, va chercher les premiers titres. Et encore, ça, c'est des choses qui aurait été partagées parce que combien seront restés dans leur tiroir parce que justement, à l'époque, ils se trouvaient trop nuls. Donc, les artistes que tu apprécies, que tu vois aujourd'hui, ils n'en sont pas leur premier coup d'essai, d'accord C'est des pros, c'est leur métier. Il y a beaucoup de boulot derrière ça. Il y a peut-être pour certains, deux, trois auteurs qui bossent sur leurs chansons, d'accord Et donc, ne te compare absolument pas à ces personnes-là alors que toi, tu en es au début du processus. Personne ne s'attend à ce que tu écrives le tube du siècle la première fois que tu écris une chanson, d'accord C'est tout, tout à fait normal, on valide complètement. Euh, et j'explique ça, moi, aux personnes que j'accompagne en coaching. La première chanson, elle a vraiment le but d'accoucher de quelque chose, d'accord De se prouver qu'on peut le faire, qu'on y arrive. Et ensuite, on, on fait une deuxième, une troisième. Et on affine sa technique d'écriture, on trouve son style petit à petit, d'accord Mais pour ça, on ne peut, peut pas faire de. Comment dire de, de, de, de court-circuit, on ne peut pas couper si tu veux en disant Ok, moi je voudrais tout de suite écrire la 80e chanson, celle qui est géniale, celle qui est le tube. D'accord Évidemment, tout le monde rêve, rêverait de ça, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vraiment, si tu te sens trop nul pour écrire des chansons, arrête vraiment de te comparer à des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui sont beaucoup plus loin dans le processus, qui ont galéré pendant 10 ans et qui maintenant sortent du lot. Ok euh, donc ça, c'est la première chose et ensuite, tout le monde n'a pas forcément vocation à devenir euh, une star de la musique, d'accord Tu peux très bien écrire des chansons. Moi, je connais des personnes qui écrivent des chansons, qui font des concerts dans le bar du coin euh, dans leur village, qui ont euh, leur fan club, voilà, les, les gens qui apprécient, qui viennent les écouter tous les deux, trois mois quand ils chantent dans le bar et voilà, ils n'ont pas besoin de faire des millions de vues sur internet non plus, d'accord Partager de la musique, écrire de la musique, ça peut se faire aussi à une petite échelle, mais Toujours est-il qu'il faut commencer, d'accord Donc, si tu te trouves trop nul, c'est probablement que tu te compares aux autres. Maintenant, voilà, là on est à distance. Je ne peux pas savoir, d'accord, ce que tu te dis dans ta tête. Alors ça, ça m'intéresserait que tu me dises en commentaire, « Bah oui, Antoine, c'est vrai qu'en y pensant, tiens, je me suis aperçu que je me comparais à tel artiste voilà, parce que je trouve qu'elle chante super bien, etc. et je me compare à elle, d'accord Ah oui, mais tiens, je me compare à ma cousine, voilà, qui est une virtuose du piano, qui écrit, etc. » D'accord Dis-moi ça en commentaire, ça fera grandir aussi euh, la communauté, voilà, que chacune et chacun puisse voir que voilà, tout le monde est un petit peu sur le même bateau, avec des, des mêmes galères, mais surtout qu'on peut les surmonter. Okay C'est normal d'avoir des doutes. Je te dis moi toutes les personnes que j'accompagne, alors j'ai un programme de coaching individuel dans lequel en 12 semaines, euh, voilà, j'aide une personne à écrire, composer euh, sa musique, écrire son texte, euh, tata grille d'accord. Et euh, voilà, c'est vraiment l'accouchement d'une chanson pour des personnes qui ont pu galérer pour certaines depuis plusieurs années. Euh, bah dans, ce, dans cet accompagnement-là, oui, il y a des doutes qui surgissent. Oui, des fois, la personne se dit « ah oh, je me sens nul », etc. Mais sauf que comme je suis là en tant que coach euh, semaine après semaine pour accompagner la personne, on ne laisse pas de place au doute, d'accord Le doute, il va rester là une semaine, mais il va vite s'en aller. Et ça, bon, bah, je dirais, voilà, c'est la force de l'accompagnement. C'est que euh, le coach, il est là pour t'aider à finalement franchir des barrières, euh, enlever tes peurs et euh, faire tomber les doutes. Et puis, euh, avec l'expérience que j'ai également dans, dans l'écriture, bah, moi, je peux t'éviter de faire des erreurs et te faire prendre des raccourcis. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as justement envie de prendre ce raccourci pour apprendre à écrire des chansons, parce qu'il ne s'agit pas juste d'écrire ta première chanson, mais il s'agit aussi d'apprendre à le faire, donc j'ai un accompagnement de coaching individuel, tu l'as compris. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien qui va se trouver sous cette vidéo. Prends rendez-vous, tu auras une petite vidéo d'explication et un bouton pour prendre rendez-vous pour accéder à mon agenda. On se parle, on échange 10 minutes et puis ensuite, ben, on avance ensemble si on, voit que, si on voit que ça peut le faire. Moi, je te souhaite euh, eh ben, beaucoup de succès dans l'écriture de tes chansons. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao.